Salut mon cher internaute, nous sommes le 12 janvier 2019, c'est l'heure de l'acte 9 des Gilets jaunes, il est 6h20 du matin et je suis là à Gaillard, donc en Haute-Savoie, chez moi, près de Genève, et je me dirige vers la gare d'Annemasse pour prendre le train et me diriger vers Salanche, la vallée de tu vois le Mont-Blanc, tout ça, pour rejoindre des amis et surtout des Gilets jaunes et passer la journée avec eux. C'est parti Peux-tu me dire ce qui se passe aujourd'hui, rapidement, où on va On va à voilà, la Vigie de Jeanne pour euh, demander le référendum d'initiative citoyenne, et voilà. C'est un joli programme oui. <rire> Et il y en a déjà qui sont sur le lieu Tout de suite, je répondrai à aucune de vos questions. Même si en fait la question, je vous la donne quand même, mais vous ne répondez pas si vous voulez. Est-ce que c'est la première fois qu'une manifestation de Gilets jaunes s'organise ici Et est-ce que ça s'est passé toujours bien ou pas Oui, c'est la première fois et oui, ça s'est toujours bien passé. Merci. Oui, ça va bien se passer. Merci monsieur. Oui, alors on fait des blocages de camions euh, pratiquement tous les samedis euh, depuis euh, le 17 novembre. Alors là ici on est au rond-point de la Vigie à Chamonix, mais euh, on en a fait beaucoup aussi euh, à Passy au, à, au Viaduc ouais. qui arrive euh, ici. Donc euh, bah, en général ça se passe euh, avec euh, la police qui est euh, toujours là quand on, quand on est là et euh, on bloque jusqu'à ce qu'on euh, nous empêche de bloquer. Quoi. Mais là on voit que euh, derrière toi en fait on voit qu'il y, y a un certain nombre de camions qui peut être contenu et, euh, mais où sont les autres parce que je, je me pose la question moi il y a forcément plein de camions vu qu'il y en a un tous les combien de temps qui est débloqué Alors on laisse passer deux camions tous les, tous les quarts d'heure seulement c'est évidemment beaucoup moins que le nombre de camions qui arrivent. Alors euh, bah, on prévient la police et euh, ils s'organisent ils pour euh, stocker les camions sur une aire de stockage qui peut contenir euh, pratiquement 200 camions, qui est un peu plus loin. Et donc euh, ils nous laissent bloquer, l'air se remplit pendant ce temps et après bah, quand l'air est rempli et que la route ici est remplie, en général euh, ils nous poussent du chemin. Ouais. <rire> ah je vais peut-être pas voir ça tout à l'heure, on verra si je suis encore là, mais comment ça se passe à ce moment là Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils sont toujours aussi gentils avec vous ou non. beaucoup moins ben alors ça se passe dans la discussion parce que ils sont, là c'est la gendarmerie, donc la gendarmerie ils ont le droit de nous parler, on va dire. Euh, les CRS ils ont pas trop le droit de nous parler. Donc ça se passe dans la discussion, donc ils nous disent voilà écoutez les camions débordent sur l'autoroute, c'est dangereux, il faudrait les laisser passer. Alors nous on dit non non non, on est venu là pour bloquer, donc on bloque. Et ben après ben quand ils voient qu'on ne s'aide pas, ben il y a leur, leur collègue CRS qui arrive et c'est la fin de la discussion. <rire> Ça s'illustre par quoi Comme dans toutes les villes Gaz, etc Ouais, alors, euh, bah, pas forcément en gaz, mais euh, déjà, bah, ils il s'équipent. Et puis après, ils arrivent en rang avec les boucliers et ils nous poussent. Alors, si on n'est pas très nombreux, comme aujourd'hui, bah, ils n'ont pas besoin d'utiliser les gaz parce que leur force physique suffit à nous, à nous pousser de la route. Et si on est beaucoup plus nombreux, par contre, et qu'on peut résister, là, ils utilisent euh, les gaz lacrymaux évidemment. Donc euh, voilà, bah, après, c'est une question de rapport de force, c'est toujours pareil. Des nouvelles personnes nous rejoignent. Ça va Salut Jean-Luc oh Salut Samuel Bonjour, Bonjour. Qu'est-ce qui semble injuste aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui Bah tout, euh, tout le monde euh, a des problèmes. On a tous des moyens financiers euh, limités à cause euh, des taxes aussi. Euh, Macron prend des décisions assez euh, difficiles pour certaines personnes. Et... Euh, le fait d'être en gilet jaune avec tout le monde, ça nous réunit, donc c'est assez bien. Ça nous rend plus fort. Euh, je m'appelle Angélique, j'habite au petit Bourg dans l'Aiguillère. Quelle est la, votre première revendication de votre présence ici aujourd'hui Première revendication, c'est la demande du RIC. C'est-à-dire euh, bah, Pour qu'on puisse voter ou supprimer des lois. Donc finalement, la première revendication, c'est plus de démocratie Voilà, oui. Et c'est votre première manifestation ou là vous avez déjà fait Depuis le 17 novembre, je suis sur le terrain. Voilà. Génial. Aujourd'hui, votre situation professionnelle ou sociale, etc. Est-ce que vous pouvez me parler d'un peu de ça est... D'où vous venez en fait bah, Moi, je suis mère au foyer, j'ai cinq enfants, mais mon mari il travaille en Suisse. Donc, euh, je ne suis pas dans le besoin, mais je soutiens euh, quand même euh, les Gilets jaunes. Et... Voilà. Donc, euh, on parlait avec vos enfants à l'instant de fraternité, bah, c'est un mot qui vous parle. Voilà, oui. Je suis solidaire avec les Gilets jaunes. Ma revendication principale, c'est le truc qu'on n'aura jamais, ça s'appelle le RIC. Je pense que tous les Gilets jaunes et beaucoup de gens maintenant savent de quoi il s'agit. Donc euh, bah, on va continuer, on va continuer jusqu'à ce qu'on l'ait, mais euh, je pense qu'on est parti pour durer quelques mois. Voilà. Merci. Donc là, le remaniement complet de notre organisation politique, de notre système politique. Aujourd'hui, du coup, tu voudrais, idéalement, allons loin, que le gouvernement démissionne Et on remplacerait par quoi, du coup euh, Alors, démissionne, oui. Celui-là, oui, en tout cas. Euh, ensuite, je pense que c'est vraiment au niveau, euh, au niveau du peuple, au niveau de général, au niveau du peuple, où on a besoin de refaire les fondements même de, de la politique. J'ai des, des tracts donc j'ai fait faire moi-même, donc Donc voilà. Donc pour le référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Donc vous savez qu'on reprend un peu donc, euh, toutes les possibilités avec ce référendum on explique un petit peu voilà à quoi ça sert et donc on a mis en place aussi un QR code et le site internet pour permettre aux gens de pouvoir aller directement Et le site internet c'est quoi Donc le site internet c'est article3.fr Voilà pour la signature de la pétition donc qui était en cours pour obtenir le RIC Pareil il y a des choses à voir aussi au niveau de la vallée de l'Arve telles que la pollution j'ai jamais vu encore quelqu'un parler réellement de foutre les camions sur les trains ou les choses comme ça pour faire avancer les choses donc l'argent moi, je suis prêt à payer des impôts. Je veux payer des impôts, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit utile. Et pour... Donc, euh, si je comprends bien, tu es euh, arrivé en par exemple, pour cette solution-là, ça serait le ferroutage. Ah, ce serait le ferroutage, tout à fait. Bah oui, euh, je vois que ça. Alors, moi, c'est Anne Tornel. Euh, je suis là pour... Euh... Ben, bloquer les camions, parce qu'on veut protester contre la politique de Macron, on veut qu'il démissionne, enfin ça peut être très long la liste <rire> des revendications, mais donc on se dit qu'en bloquant les, les camions qui passent le tunnel du Mont-Blanc, on gêne un petit peu, et on parle de nous, et voilà, le but c'est de gêner le gouvernement pour qu'il nous écoute, enfin. Alors moi je suis Elodie, et je veux la révolution, je veux un monde plus juste, équitable, écologiste, et du coup, bah, on va bloquer les camions, bloquer l'économie jusqu'à ce que Macron nous écoute. Et puis voilà quoi, on est là en acte 9 et on fera le 10, le 11, le 12 jusqu'à ce qu'il bah, démissionne et qu'on ait le référendum d'initiative citoyenne. Justement, tu viens de dire le, le, le nom euh, Macron. Il a dit hier que les Français euh, n'avaient pas le goût de, de l'effort. Qu'est-ce que vous pouvez euh, lui répondre à ça On est là tous les samedis matin, plus l'organisation toutes les semaines. C'est où qu'il faut regarder ah, d'accord. <rire> ouais. Et euh, oui, le sens de l'effort, je pense qu'on l'a. Hein. Déjà, on se lève pour aller au travail, on se lève pour aller aux gilets jaunes. On organise tout, c'est fatigant, mais on froid. est là. Donc j'invite Macron à venir ici, à la vigie, il fait moins de 10 degrés à peu oui. près. On est complètement congelé. on amène plein de matériel pour essayer de se réchauffer. Je crois que là, vraiment, on a démontré les Gilets jaunes qu'on a le goût de l'effort parce qu'on est quand même très présent sur le terrain et ça demande beaucoup d'efforts. c'est source de beaucoup de fatigue. Euh, les familles, euh, c'est pas facile pour les familles en général. Donc euh, non, non, là c'est tout le contraire, on a vraiment le goût de l'effort, je crois. Il faudrait qu'ils viennent voir comment ça se passe. Je crois que ce monsieur-là, il vit vraiment pas dans le même monde que nous. Je suis un peu lourd, mais ça va. Ça me réchauffe en fait. Mais, bah voilà, il y avait quand même... Il y a toujours un peu plus de monde à chaque minute qui passe, c'est cool. J'ai mal privé mon cou. <rire> Regardez-moi ce petit bleu là. Ce lieu est magnifique. Oh, tu vois en fait qu'il y a beaucoup de camions qui ne sont pas en fait finalement euh, à la Croatie par exemple. Des gens en fait des camions étrangers. Euh, qui en fait du coup j'ai du mal à ben, je peux pas à, à demander euh, poser des questions euh, aux routiers, parce qu'ils ne parlent pas français et pas anglais donc c'est un peu compliqué mais il euh, y a une coopération euh, plutôt pacifique même complètement et ça fait plaisir Alors moi c'est Ludo on est gilet jaune depuis huit semaines on se mobilise tous ensemble euh, pour avoir de, du vrai pouvoir d'achat des, pas des mesurettes on veut, on veut des réponses urgentes, ça se base sur les salaires, ça se base sur les taxes. Alors dis-moi, pourquoi tu es là Alors moi, je suis pas là pour. Euh, je suis là comme tout le monde pour le coup de l'augmentation de la vie. Parce qu'on euh, galère pour finir les mois et tout, mais pas spécialement pour ça. Moi j'ai l'habitude, on est jeune, on est là pour on peut travailler. On est dans une région qui a du travail. Même si c'est cher, qu'on en a du mal. Moi je suis là pour mes parents. Ils ont commencé à travailler de l'âge de 15 ans. Ils ont 60 ans cette année, là, et on leur dit tu vas jusqu'à 63, mais tu ne seras pas payé plus. Et je trouve ça pas normal. Et là, s'ils se mettent à la retraite maintenant, ils touchent que 800 euros par mois. On est en Haute-Savoie, comment tu fais pour vivre avec 800 euros en Haute-Savoie Quand tu as, as un loyer à 600, 800 balles, c'est déjà ton loyer. C'est compliqué. Alors, ils ont plus de trimestres et tout. On leur tape sur la gueule depuis qu'ils ont 15 ans, parce qu'ils travaillent depuis qu'ils ont 15 ans. Mais à 60 ans, on leur dit tu continues à travailler. Par contre on nous dit il y a 3 millions de chômeurs et tout et c'est les vieux comme ça qui continuent et tout. Alors moi je suis là pour ça, voilà. Il y a 5 minutes là en off tu me racontais un peu l'histoire de tes parents qui... Euh... Est-ce que tu peux me redire ça Je trouvais ça très très euh, très, très bon. Il n'y a, a pas de souci, Donc moi en fait à la base donc euh, je suis rentré dans les gilets jaunes. J'ai entendu parler d'une manif, donc j'y suis allé. Et j'en parlais beaucoup à mes parents. Donc euh, au début ils, un peu, ils avaient un peu peur s'ils disent manif. Euh... On est pas, n'a pas, pas les images, qu'ils ont vu à la télévision. On, trages, on va passer à taper. On n'est pas. Toi, on te comprend, t'es jeune, tu y vas. Donc j'ai été faire des ouvertures de péage pour faire passer les gens gratuitement. Et donc, euh, bah j'ai dit à ma mère, bah viens essayer, viens essayer. C'est au contact des gens avec qui je suis que tu vas comprendre le mouvement. Tu vas comprendre cette générosité, cette fraternité. Donc euh, ma mère est venue, elle a passé une journée avec nous sur le péage et elle n'a pas cru ses yeux. Elle a dit, générosité comme ça. Franchement, je pensais que ça s'était perdu en France, une fraternité pareille. Donc Elle m'a dit que si je n'avais pas fait le payage aujourd'hui, j'aurais pas cru qu'en France, on puisse retrouver ça. Et depuis, ils sont à fond. Même mon père, ils n'arrêtent pas. Les payages, les tracts, les ronds-points, je ne peux plus les arrêter. Même je leur dis dit de se calmer un peu de temps en temps. Ils sont à fond avec ça. Et ils ont quel âge ben, 70 ans, en fait. Mon père a 75 ans. Et euh, c'est génial de voir ça, quoi. Et c'est vrai qu'on a retrouvé, je trouve, une fraternité, grâce à ça, grâce aux Gilets jaunes. Enfin, Grâce au mouvement, voilà, au peuple, on a retrouvé une fraternité, un truc euh, qu'on avait peut-être perdu. On était devenus un peu tous un peu égoïstes, chacun dans notre coin. Et on retrouve des trucs, euh, tous les gens qui y a là, on ne se connaît pas et c'est génial. Quoi. Et justement, est-ce que c'est pas ça qui fait peur au gouvernement et généralement au monde euh, du capitalisme, cette fraternité-là euh, Si, justement, c'est ça, ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils, moi, mon avis personnel, hein, c'est pour ça qu'ils veulent qu'on crée un peu des partis, qu'on se structure, qu'on voilà. qu qu élise un peu des... Et des chefs, euh, qu'on vienne un peu entre guillemets des syndicats, un petit, syndic, un petit syndicat gilet jaune. Comme ça on va avoir un, un chef, puis ce mec là on va pouvoir lui graisser la patte. et puis on va diviser. Ils ont peur parce qu'on est euh, indépendant, on est indépendant c'est ce qui fait notre force. Voilà, on est indépendant et on reste quand même, on... Voilà, on arrive à se décider, à faire des choses entre nous. Il y a quand même une petite structure mais il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef. Il y a des référents, voilà, il y a des animateurs qui mettent les choses en place mais il n'y a pas de chef et c'est la force du mouvement. C'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas que ça se sache à l'étranger, parce qu'en Italie ou partout ils ont envie de ça. Ah ça prend, ça prend apparemment, il y a une vingtaine de pays, même en Suisse, là on est à côté de la Suisse, mais à Berne, il les Gilets jaunes, à Genève aussi. Ça prend, moi au début du mouvement j'ai été interviewé par une radio italienne, un jeune, une radio indépendante italienne et il m'a dit justement les jeunes en Italie ils savent pas trop, parce que c'est un peu censuré, ils aimeraient savoir, ils aimeraient comprendre ce qu'ils ont envie de faire ça, ils ont envie, et donc on voit que ça prend partout, c'est pour ça qu'ils ont peur. Alors je Christian, je viens de la vallée de l'Arve, donc j'habite Magland exactement, et puis je suis venu manifester pour, ma première, pour la première fois, voilà. Euh, Alain, ah moi, je te coupe, c'est ta première fois Ma première fois, oui, tout à fait. Donc j'ai résisté, entre guillemets, sur mon, sur, mon, sur mon bureau, entre guillemets, avec les, les sites internet, le Facebook et les réseaux sociaux, en fait. Et aujourd'hui, euh, bah, je suis venu parce que on voit que ça ne bouge pas, que le, le gouvernement nous prend vraiment pour donner des imbéciles, ils ne sont pas ouverts au dialogue, on nous parle de la, la, la consultation nationale, mais on voit qu'ils qu sont droits dans leur basket, qu'ils ne veulent pas bouger, et que de toute façon, leur ligne de de conduite aller comme ça. Donc je pense que c'est de toute façon peine perdue. Moi, j'ai une situation aujourd'hui qui est convenable, je l'avoue. Mais demain, ça peut-être changé. Par contre, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai une fille qui est infirmière, qui galère comme pas d'eux, en faisant des heures pas possibles. Et puis, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible d'être taxé comme on est taxé et tout. Voilà, c'est horrible. Simplement horrible. Là, justement, tu parles de taxes. Euh, le, le, le président Macron aime beaucoup dire « Oui, mais les Français, ils veulent moins d'impôts, mais aussi, ils veulent plus de service public. » Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ce que j'ai répondu à ça, donc il y a le l'ISF. Euh, le CICE. Donc, si les, les richesses étaient bien partagées, euh, je pense qu'on peut facilement. Enfin, je suis pas, je suis pas dans les, dans les, dans les petits, dans les comptes, mais je pense que réellement, si l'argent était bien distribué, on aurait un SMIC beaucoup plus haut, et puis les gens pourraient vivre de leur travail. C'est tout simplement ce que je veux dire. Voilà. Après, euh, la part du gâteau, elle est pas mal définie. Euh, les Français euh, on ont que les miettes, et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, on parlait à, la, à tous les, tous, tous les trois de, de ce que disait le premier ministre sur TF1. Euh, lundi soir qui nous promettait plus de, de nouveaux matériels donc euh, plus de matraques pour aujourd'hui alors moi personnellement je me refuse à regarder les informations en tout cas les informations qui passent euh, sur les chaînes télé et autres ouais, moi, Parce... tu sais ça, maintenant que je sais ça je suis complètement choquée euh, je me dis en fait on est quoi on est euh, euh, enfin on n'est rien, on représente rien, on, on, c'est qu'en en fait on veut vraiment nous, nous écraser et nous interdire de penser nous interdire de réagir. Enfin, euh, on, on est dans quel monde Aujourd'hui on se dit on arrive dans quel monde On va laisser quoi nos enfants derrière Ben non, on ne peut pas accepter ça. C est, c est, c est, c est, franchement, c'est choquant. Je suis choquée. Mais après, il n'y a rien d'étonnant euh, dans, dans, dans ce qu'ils disent quand ils ouvrent la bouche, tous autant qu'ils sont. Ils ne sont pas là pour notre bonheur, ils ne sont pas là pour, euh, pour nous faire vivre bien, ils ne sont pas là pour... Euh, ils sont juste là pour nous prendre notre argent, notre liberté, euh, euh, nos droits. Euh, et puis là-bas on en apprend une bonne, ils veulent encore plus nous taper dessus. Donc euh, c'est donc bon, ce qu'on a à faire, hein. solidarité entre nous, on n'a pas besoin d'eux, on est assez grands. Certains messages euh, de paix, de liberté, euh, d'égalité, de fraternité, nous on les connaît. On a bien appris notre leçon et on va mettre en pratique maintenant. On discutait justement toutes les deux sur, euh, sur le fait qu'on soit quand même les pays euh, des droits de l'homme. Euh, aujourd'hui, euh, c'est ce qui nous a nourri, euh, nous en tout cas, nos générations depuis qu'on est enfant. C'est ce qu'on nous a toujours euh, montré, nos parents, c'est ce qu'ils nous ont inculqué, on les valeurs. Leçon, ouais. voilà. Et euh, aujourd'hui, on veut, on veut nous faire détruire ces valeurs, on veut les, on veut les casser. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On veut revenir, on veut vraiment revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi C'est nous, c'est le peuple, c'est le partage, c'est... Merci. C'est la vie, c'est l'humanité, c'est Et ce qui est valable pour nous ici en France, en tant que... C'est valable pour le monde entier. Donc, c'est peut-être très utopique. On est petit à notre échelle, mais on peut apporter tellement... On peut, on peut apporter une image, on peut apporter... Euh, merci d'ailleurs, vous voyez et... là, dans le coeur, <rire> Mais Là, on voit que les, les camions donc, euh, commencent à passer et ils vous soutiennent en fait. Hein, finalement, On voit le monsieur là, qui euh, <rire> volant, qui, met, qui lève le poing. Qu'est-ce que ça vous fait de voir euh, que là, ça se passe très bien Les gens soutiennent euh, les, les routiers ne s'opposent même pas ah bah ça prouve au moins que euh, notre, le, mouvement, le mouvement en fait il est entendu et qu'il euh, est partagé. On n'est pas fatigué, on n'a pas froid d'ailleurs. On n'est pas fatigué Là on se disait en off qu'il n'y avait pas de journaliste, il euh, n'y avait pas de, de, de couverture médiatique ici. Pourquoi à quoi, selon toi Il euh, n'y a personne là qui filme et qui, qui vient écrire des articles sur vous bah pour moi, il n'y a pas, assez de pas, pas beaucoup de journalistes, euh, voire pas du tout, parce que notre action, elle est pas assez spectaculaire, en fait. Euh, les journalistes, ils aiment bien euh, les flammes, ils aiment bien euh, quand, ça, quand ça, qu il y a des, de la fumée, des gaz à tout a, ça. Il y en a là, il y a des flammes, là. Je... Voilà, on fait ce qu'on peut. On a fait un petit feu pour se réchauffer. Mais peut-être que ouais, si on mettait un feu, le feu au camion, par exemple, ça, ça ferait venir du monde. Mais ouais, on, nous, c'est pas très spectaculaire. On est des gens... Euh, Tranquille, pacifiste euh, sur la route, on discute entre nous, il euh, y a une bonne ambiance. Mais c'est le cas partout, sur les ronds-points, partout. En fait, euh, c'est ce qui expliquerait pour, euh, pourquoi tous les journalistes, enfin tout du moins, les journalistes, non, ne stigmatisons pas, mais tous les grands médias, filment Paris et les grandes villes où il y a des affrontements avec les CRS, mais ailleurs en France, là où finalement il y a les, les trois quarts, les, même plus, les Gilets jaunes, les journalistes ne sont pas là. Donc plus sérieusement, pour, pourquoi Pourquoi bah alors ça, pourquoi Parce que euh, je sais pas, peut-être que euh, les, le message qu'ils veulent faire passer, c'est euh, plutôt euh, la violence et euh, pas tellement le, le côté citoyen de, des Gilets jaunes. quoi. C'est peut-être pour ça, je sais pas, je, je me pose des questions. Bon bah c'est parti, on quitte les euh, Gilets jaunes de Salanches et autour pour aller rejoindre ceux de Annecy. Annecy. Voir ce qui se passe euh, dans la préfecture, c'est ça du département regarde moi ces camions Qui passent effectivement sur ce viaduc Et qui consomme énormément Je sais plus c'est combien de litres au 100 On m'avait expliqué une fois De l'incinérateur qui est juste là, qui est juste derrière Et le combo quoi Et nous voici à et il y a un peu plus de monde. où il faut dire, nous en avons ras-le-bol, on a la peau du dos, il n'y a plus rien à gratter dessus. Prenez les riches, tout l'argent est parti et essayez de la récupérer pour nous en donner un peu à nous. Il faut tout changer. Mais on va prendre déjà le principal, le pouvoir d'achat, les retraites, les augmenter et aussi faire attention à ne pas prendre à n'importe qui, n'importe comment. C'est ce qui est le plus important. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous avez l'âge de mon fils, donc on se bat pour vous. Alain, 67 ans je crois, <ministreurs> et je vis à Annecy, dans l'agglomération. Okay. Donc on est sur ton, sur ton territoire là euh, D'une certaine manière, mais moi j'ai pas de territoire, je suis internationaliste. C'est bien, bonne, bonne répartie. Aujourd'hui si tu es en jaune, et que tu es là, quelle est ta première revendication Si tu dois en choisir une seule. La première revendication, on va dire que c'est la démocratie. Moi je suis pour une république qui respecte tous les droits, c'est-à-dire contre la 5ème république. Pour la, pour la République sociale, parce que la démocratie, c'est que tout le monde puisse manger, se loger, vivre, se, euh, éduquer ses enfants, les faire instruire, se soigner, etc. Et, et on est dans une situation, pas simplement en France, mais à l'échelle européenne et mondiale, où ces droits-là ne sont pas respectés du tout, parce que c'est le capital financier qui, qui impose son, sa politique. Ça suppose de régler une question, c'est la question du pouvoir. C'est qui dirige la société et moi, je pense que les processus en cours sont en train de poser ces problèmes-là de qui doit diriger. Soit c'est l'immense majorité de la population avec la classe ouvrière, soit c'est toujours la minorité capitaliste. Alors moi, c'est Cathy, 31 ans et je vis à Sionziers. Ce qui est vraiment problématique, c'est que certaines personnes ont le dessus sur d'autres. Financièrement, on, il ne devrait pas y avoir de, de, de personnes au-dessus. Je sais pas si, c'est pas si peu. Donc justice sociale, égalité. Voilà, c'est ça. Et, euh, oui, Mimi. Et, et oui, le plus jeune, trois mois et demi. C'est vraiment que tout le monde prenne conscience qu'il faut vraiment changer au niveau psychologique, au niveau, euh, au niveau des uns et des autres, arrêter d'être égoïste. C'est plus qu'il n'y ait vraiment qu'une petite partie qui nous gouverne, mais que vraiment, on prenne tous des décisions, qu'on soit tous investis pour euh, l'évolution. Alors, je m'appelle marie lou j'ai 21 ans et j'habite à Annecy-Lieu. La raison de ma présence ici, c'est en fait, je me soucie de mon avenir, de ce qui va se passer et en fait, ça fait un peu peur. Et du coup, là, de se rassembler tous ici à Annecy aujourd'hui, c'est super parce que je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de monde. Et c'est super et c'est pour une bonne cause. C'est vraiment pour défendre nos droits, ce qui va pour la classe moyenne, tout ça, pour tout, pour tout le monde, alors, une augmentation du niveau de vie. Donner le, donner le pouvoir au peuple de pouvoir justement voter des lois, faire des référendums et faire évoluer les choses, et voilà. Sébastien Perriage je suis originaire de la Haute-Savoie, je fais la sécurité. Ma revendication, c'est qu'ils nous écoutent. C'est ta première revendication D'être entendu Oui, tout à fait. On a, on a des droits. Sauf que lui, il ne les respecte pas. Infinimo, su se montrer si <rire> Mon prénom c'est Nadine, j'ai 58 ans et je viens du rond-point de Sionzié. Pourquoi tu es aujourd'hui à Annecy eh ben, pour participer à ce grand mouvement, je ne peux pas ne pas venir, c'est impossible pour moi. Et puis parce que ça donne beaucoup de l'espoir pour euh, un renouvellement de notre politique, pour euh, une libération euh, ben, du peuple, pour un avenir meilleur, meilleur plus fraternel, égalitaire. Euh, liberté et, lib et liberté, voilà, pour la liberté. Les trois valeurs françaises C'est ça, de la République, tout à fait. Alors, ben, il faut refaire la Constitution. Euh, il faut que le peuple puisse être réellement au pouvoir. D'ailleurs, c'est ce, ce dont les riches luttent. Ils veulent sur diminuer la démocratie au minimum. Parce que si le peuple avait cette démocratie, eux ne pourraient pas garder toute cette richesse. Ils seraient obligés de partager. Et donc, en fait, finalement, pour le mot de la fin, c'est ça, c'est le partage. C'est le partage et la justice que tu veux. Tout à fait. C'est le partage. Euh, le partage et puis c'est surtout aussi pour empêcher euh, ces riches de nuire parce qu'ils nuisent au niveau social, au, ni au niveau fiscal, mais aussi au niveau écologique parce qu'ils font n'importe quoi. C'est gravissime actuellement. Euh, anonyme, gilet jaune avant tout. Super. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là Je vois ton panneau que j'aime beaucoup, mais peut-être que tu pourrais m'en dire plus. Ben, le climat est très important, en fait, ça réunit tout. Si jamais tu regardes bien, la lutte, elle est dans le climat de partout. Là, par rapport à la pollution, par rapport à cette espèce de ISF tu vois, c'est les plus gros pollueurs aussi. En fait, en, en gros, je ne devais même pas un résumé, toi-même, tu sais, euh, voilà, euh, ça, ça rejoint tout. J'ai la chance, c'est du hasard, on m'a filé cette pancarte là ce matin, et ça correspond exactement à ce que je pense. Génial, merci pour la personne qui l'a fait. Eh ben, merci à eux, c'est les Gilets jaunes, toujours, mouvement collectif. Donc euh, finalement, pour toi, la, la, la lutte climatique englobe toutes les autres luttes Ouais, j'ai bien l'impression, Ouais, ouais c'est une base. Après, c'est aussi le principe, c'est de réunir tout euh, sous un même contexte, on va dire. C'est Moi, je dis euh, climat, puis après, regarde, euh, euh, on se marre aussi avant toute chose. C'est bien le principal, c'est de faire voir qu'on est tous au même niveau, simple et puis humble, tranquille. Euh, je suis là parce que parce qu'on a la marre de ce système oligarchique et qu'on euh, veut reprendre le pouvoir. J'ai arrêté de bosser pour, pour essayer d'être plus autonome. Alors bon, il y a toujours le salaire de ma femme parce que j'ai des enfants, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, l'idée, c'est quand même d'essayer de moins consommer. Quand on a besoin d'un truc, d'essayer de le faire plutôt que de l'acheter, quoi. Voilà. C'est un peu la sobriété heureuse, non Ouais, tout à fait. ouais. puis en plus, on, on se rend compte que finalement, euh, eh ben, ça, on découvre plein de choses voilà je veux dire avant moi je faisais pas grand chose maintenant j'ai découvert le jardinage j'ai découvert la boulangerie je fais mon pain j'ai découvert et en fait euh, on découvre que la vie est, est, est bien plus intéressante que la vie que cette vie là pratique où on fait des choses on fait des choses pour, bah, pour se nourrir en fait pour on répondre nos besoins primaires euh, elle m'apporte plus de bonheur que quand j'étais enfermé dans un bureau à concevoir des programmes informatiques euh, voilà pendant 18 ans et ça m'a rendu malheureux et voilà, j'ai voulu cesser tout ça, quoi. J'en ai absolument ras le cul de, euh, bah, depuis que je suis au collège, du système euh, dans lequel je suis éduqué au lycée, au collège. Ça me va pas du tout. Et euh, quand je serai plus grand, je sais que je pourrai pas choisir. Parce que quand je vais voter pour quelqu'un, ça va durer pour 5 ans. Et pendant 5 ans, je pourrai rien dire. j'aurai juste à fermer ma gueule. Donc maintenant, je voudrais pouvoir parler avec le RIC. Et je voudrais pouvoir euh, bah, décider euh, démocratiquement de l'avenir de mon pays. Ce serait cool. C'est quand j'ai entendu Castaner, juste la veille de l'acte 3, dire qu'il y aurait des morts. Alors euh, moi, quand déjà on a un premier ministre qui était un mafieux dans sa jeunesse et qui devient, je veux dire, ministre de l'intérieur et qui dit qu'il y aura des morts, euh, je me dis, il faut que je sois dehors avec les gilets jaunes parce que, pour les soutenir. Et, euh, et puis euh, voilà, euh, je, je vais aller jusqu'à l'acte, euh, l'acte de la fin de la cinquième république quoi. Je pense qu'elle est en train de, de mourir et que ben, je vais accompagner cette fin de vie de cette république-là. Voilà. Et pour aller vers quoi La justice sociale, le partage, le retour bien sûr de l'ISF mais plus, plus, plus. Euh, démocratie, des constituantes, des ateliers des lois et qu'on va mettre ensemble un nouveau contrat social et euh, la protection de notre planète parce que sans elle on est tous morts. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as apprécié, bien sûr, comme d'hab, un pouce bleu, partage, commentaire, abonnement, bien évidemment. Je ne veux pas faire de synthèse sur ce qui s'est passé ce jour-là, euh, ce fut le 9e euh, acte des Gilets jaunes, je l'ai suivi à la fois dans un milieu rural et dans un milieu euh, urbanisé, c'était très euh, différent, c'est-à-dire dans l'approche, euh, autant à la Vigie de Chamonix, c'était bon enfant, calme, ça l'était aussi à Annecy, mais j'ai eu plus de défiance, c'est-à-dire que pas mal de gens n'ont pas voulu répondre à mes questions, pensant que j'étais un média comme ils ne aimaient pas, il y a vraiment quelque chose de palpable à ce niveau là, un vrai rejet des puissants tu vois je dirais, en tous les cas j'ai voulu donner la parole au maximum de personnes, toutes les personnes que je croisais sur mon chemin et euh, librement, donc si tu apprécies ce travail, n'hésite pas à me soutenir sur tipeee.com et à t'abonner à la chaîne et aussi à voir les anciennes vidéos parce que c'est pas la première fois que je me déplace sur une manifestation avec ma caméra sans ma caméra c'est très souvent avec Ce sera de plus en plus si tu apprécies Dans tous les cas merci à toi encore pour ta fidélité Et à très bientôt parce qu'on a mille choses à se dire Ciao